Chapitre 8. 1. Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre les sourcils, d'employer les pierres précieuses, et toute espèce de teinture, de sorte que le monde fut corrompu. 2. L'impiété s'accrut, la fornication se multiplia, les créatures transgressèrent et corrompirent toutes leurs voies. 3. Amarazak enseigna tous les sortilèges, tous les enchantements et les propriétés de racines. 4. Armeurs enseigna l'art de résoudre les sortilèges. 5. Barkayal enseigna l'art d'observer les étoiles. 6. Akibel enseigna les signes. 7. Tamiel enseigna l'astronomie. 8. Et Asaradel enseigna les mouvements de la lune. 9. Et les hommes sur le point de périr élevèrent leur voix, et leur voix montèrent jusqu'au ciel.